Bonsoir à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'auteur de l'invité, l'émission où l'on parle de réalisateur, où l'on parle de cinéma, où l'on se pose et où l'on se détend en un dimanche soir, peut-être pluvieux, peut-être ensoleillé, je ne sais pas, ça dépend quand est-ce que vous regardez et écoutez ce podcast. Euh, L'émission donc qui donne la part belle à des invités, des invités de qualité. Euh, et aujourd'hui l'invité c'est Pierre-Emmanuel, donc professeur et réalisateur à ses heures perdues également. Comment vas-tu Pierre-Emmanuel Très bien Valentin, très heureux d'être ici avec toi. Bah écoute c'est un plaisir pour moi aussi de t'avoir. Euh, je rappelle le concept pour ceux qui ne le savent pas. En gros, j'ai mon invité à côté, donc la Pierre-Emmanuel ce soir, et il va me parler d'un réalisateur qui est important pour lui. Euh, comme je le dis souvent, ça n'est pas forcément son réalisateur préféré, ça n'est pas forcément euh, le pire réalisateur, ça n'est pas forcément le meilleur. C'est simplement un réalisateur qui a quelque chose de particulier à ses yeux et où ses films du coup, l'inspirent ou le marquent et l'incitent à parler et digresser pendant des heures et des heures autour de sa filmographie. Sinon, ça ne serait pas intéressant. Pierre-Emmanuel du coup, qui as-tu choisi d'évoquer comme réalisateur Eh bien j'ai choisi mon réalisateur préféré, figure-toi Steven Spielberg Ouh, un grand eh nom, ou un grand monsieur oui, Le plus grand pour moi, le, le plus grand des noms alors du coup, ben justement, pourquoi pourquoi Steven Spielberg Alors pourquoi Eh bien là, il faudra un très long podcast. Non, ouais. tout simplement en faisant, en faisant simple, euh, à titre personnel, je trouve que c'est euh, le plus grand des réalisateurs que nous ayons eu la chance de, de connaître. Euh, non pas que d'autres réalisateurs ne soient pas euh, des grands, réalisateur, on pourrait en citer plein, mais je trouve que ce qui est extraordinaire avec Steven Spielberg, euh, il y a deux choses, d'abord euh, la maestria dans, dans, dans ses films, alors il a fait des films négaux, mais il a fait aussi de vrais chefs dœuvre il en fait encore, et justement, il en fait encore, la, le deuxième élément, c'est euh, la durée, la durée, il est euh, maintenant, ça commence à être une personne âgée, à être un vieux monsieur, et pourtant, il a, il a toujours une forme et une une, une, une une qualité incroyable dans les films qu'il produit et réalise et, euh, et voilà et je trouve qu'à chaque fois euh, c'est des leçons de cinéma quand on va voir ces films Comme je suis d'accord avec toi Ça me oh, fait plaisir oui. Ok, oh, oui. Euh, comment tu as découvert Steven Spielberg Eh bien très simplement j'ai découvert Steven Spielberg à l'âge de 5 ans quand mes parents m'ont montré euh, Indiana Jones les aventuriers de l'arche perdue voilà donc euh, j'étais un tout petit bonhomme Et, euh, et donc j'ai vu à la télé euh, Donc c'est les, les aventures euh, Donc de, cette, de ce prof d'histoire et d'archéologie euh, Tu vois l'affiliation filiation oh du coup, Oui je vois, vois la, la prof d'histoire aujourd'hui euh, Depuis un moment déjà Donc c'est grâce à Indiana Jones, c'est grâce à Steven Spielberg Alors du coup tu n'es pas réalisateur à tes heures perdues Tu es aventurier du coup euh, Voilà <rire> c'est ça, je, euh, ma vie est une aventure Et, euh, et euh, non mais voilà C'est comme ça que j'ai découvert euh, Spielberg Alors quand on a 5 ans euh, On ne sait pas ce que c'est un réalisateur on sait encore moins qui est Spielberg, mais euh, on est forcément comme tous les, les petits enfants de 5 ans qui adorent l'histoire, on adore l'histoire. Et donc bah, pour tous ceux qui ont vu évidemment ce film qui est maintenant film culte, euh, forcément tout est, tout est génial dans ce film. Et, euh, et donc évidemment qu'à 5 ans on, on sait pas non plus ce que c'est que euh, la technique et la réalisation, mais en tout cas on prend l'histoire telle qu'elle est et, euh, et j'ai adoré ça. Et ensuite bah forcément en grandissant, après j'ai euh, compris euh, ce qu'était un réalisateur, euh, comment on faisait un film et forcément j'étais amené à voir beaucoup d'autres films de, de, de films de Spielberg et après j'ai adoré, euh, adoré tout euh, une, une, une, enfin, l'essentiel de, de sa production avec euh, quand même deux films, qui beau... trois films qui m'ont beaucoup marqué donc euh, j'étais ensuite un peu plus âgé, je devais avoir 10 ans quand j'ai vu Jurassic Park au cinéma où là forcément euh... d'ailleurs pour te dire à l'époque euh, mes parents ne voulaient pas qu'on aille voir le film le jugeant trop violent et, euh, oui. et ah, oui oui, oui c'était euh... pourtant Indiana Jones, euh, les entières de l'arche perdue, la scène finale, il euh, y a quand même un petit peu de... Mais bon là, c'était dans le salon familial, mes parents m'entouraient, m'expliquaient les choses. Là, le cinéma, c'était un peu différent, on ne peut pas parler pendant la séance. Donc, euh... Mais bon, nous sommes allés le voir quand même. Et là, bah, forcément, euh, c'est quasiment c est, c est un film d'aventure, c'est un thriller, mais version euh, préhistoire. C est, c est, tout est génial. Et ensuite, euh, ensuite euh, plus tard, quand j'étais au collège, du coup, euh, j'ai vu la liste de Schindler qui là forcément m'a bouleversé euh, à, tout, à tous les égards forcément tant pour l'histoire, le, le, le, la mise en scène dans ce film de, de la Shoah euh, par le ghetto, par la Shoah par balle, la Shoah par les, les camps de concentration et puis, euh, et puis tout, est, tout est magnifique dans ce film. Voilà, on pourrait quasiment faire un podcast sur les films-là. Mais euh, voilà, c'est pour dire que ces, ces films-là m'ont beaucoup marqué. Et après, plus tard, quand j'étais étudiant, du coup, euh, j'ai vu euh, au cinéma, lors d'une introspective, j'ai vu Les Dents de la Mer. Et j'avais hâte de voir Les Dents de la Mer, euh, du coup, euh, au cinéma. Et euh, je savais qu'un jour, il y a une introspective, donc je ne voulais pas le voir en DVD, je ne voulais pas le... j'attendais. Et euh, c'est vrai que le voir sur grand écran, euh, ça a changé beaucoup de choses. Voilà, donc c'est parti, il y en a... Il y a plein d'autres films que j'adore hein, de, de Spielberg, mais ceux-là m'ont particulièrement marqué avec Iti e ah, bah oui. Voilà, que j'ai vu à y a 10 ans aussi et qui m'a fait aussi beaucoup pleurer. Et, euh... et ensuite, donc ça c'est la première, ça c'est vraiment les films qui m'ont marqué, et après, euh, devenu euh, lycéen étudiant, après j'ai vraiment, ou là je m'intéressais beaucoup au cinéma, donc j'ai revu ces films-là, mais forcément avec un autre regard. Avec euh, vraiment l'analyse, euh, pour le coup, technique en disant mais alors comment est-ce qu'il a construit ses films, alors forcément d'abord le scénario, mais ensuite vraiment comment est-ce qu'à l'image, il traduit ça, et là vraiment j'ai vu ce que c'était, et je pouvais comparer avec plein d'autres réalisateurs que j'aimais et dont je disséquais aussi les films, et je me disais quand même Spielberg a quelque chose de... de, de... c'est différent. Alors tous les films sont différents, mais lui je me disais il y a vraiment, il y a un niveau qui est toujours au-dessus. Par exemple, j'ai toujours adoré Martin Scorsese, et je trouve que c'est aussi l'un des plus grands, en termes de, de réalisation, de... mais je trouve que Spielberg c'est encore au-dessus. Je trouve que dans, dans le choix des plans, dans le choix de la mise en scène, dans le choix de la lumière... Euh, la, la... Alors il ne fait pas tout, mais c'est aussi ses, ses, ses partenariats, les gens avec qui il travaille, Et je trouve que tout cet ensemble euh, mélangé, enfin tout cet ensemble euh, incorporé, il y a vraiment quelque chose qui fait que ces films sont, sont, sont vraiment euh, magnifiques. C'est donc ça qui te plaît le plus chez lui C'est cette maestria ou est-ce qu'il y a un petit truc en plus euh, Son univers et... Alors oui, Alors d'abord donc il y a l'aspect euh, technique, après effectivement il y a les histoires, le choix de ces histoires, ce qu'il raconte. Alors comme j'ai dit au, au départ, il hein, y, y a des films qui pour moi sont plus de, de, euh, de, du second, sont un peu plus au second plan, c'est des films moins, moins intéressants, non pas qu'ils ne le soient pas, mais euh, c'est aussi le... le... Je veux dire, c'est euh, l'envers de la médaille, c'est qu'on est un tel réalisateur, qu'on a fait de, de tels chefs-d'oeuvre, euh, bah forcément qu'après, quand on fait un film qui est un peu moins bien, on le compare au chef-d'œuvre Et donc on se dit, ah ouais, c'est pas aussi bien euh, que ce tel ou tel film, mais ça reste quand même très bien. Et, euh, et donc par exemple, là j'ai en tête, euh, euh, d'ailleurs, je perds le titre, pour pouvoir m'aider, il y a Papers, c'est avec euh, Tom Pentagon Ant Papers. Pentagon Papers, voilà, que j'ai vu au cinéma, et c'est ce que je suis ressorti en me disant, bon... Euh, pff, voilà, film quelconque euh, Un petit Spielberg, ça m'a pas beaucoup euh, Ça m'a pas beaucoup parlé Et justement je pensais aux autres films qu'elle avait pu faire Mais euh, par exemple quand je suis allé voir euh, Ready Player One Euh Ready One Player Ready Player, Ready one. player ouais, ouais c'est ouais. ça, je me suis pas bon. Et bien, là, par contre, je suis sorti en me disant, waouh, alors là, voilà, du Spielberg qui me, qui, me, qui me marque encore une fois. Et donc, oui, oui, c'est euh, le choix de, des histoires, le, le choix de l'univers, et la façon dont il conçoit, il met en image et en scène cet univers, pour moi, c'est toujours, euh, toujours bluffant. T'as un souvenir comme ça d'un film de Spielberg que que t'as envie de partager, quelque chose de particulier au-delà bien évidemment de, de oh, l'enfant hum. qui a découvert. Euh, Alors je, ouais, j'en je, bah, j'en ai plein, j'en ai plein. Euh, mais tu vois, celui dont j'ai envie de parler, c'est son premier euh, son premier film officiel, donc Duel, qui était un téléfilm à la base, hein, qui, euh, qui a tellement bien marché que le studio euh, le studio Universal donc Universal TV en fait a choisi de le sortir en salle euh, et donc j'en avais, avais beaucoup entendu parler déjà donc déjà quand j'étais collégien j'étais déjà à fond sur Spielberg et, euh, et je voulais voir tout ce film mais j'avais pas vu Duel. et donc euh, pendant les vacances de la Toussaint, hein, quand j'étais en seconde euh, Spielberg, euh, Duel a été diffusé sur une chaîne une euh, chaîne je sais pas, France 2 je crois enfin bref, Et euh, donc en plein après-midi et donc j'ai vu ce film donc, pareil sur un petit écran et, et là j'ai vu vraiment tous les plans Comment il a conçu euh, Alors c'est vraiment l'histoire, c'est minimaliste. Hein, est, tout, tout le monde connaît l'histoire hein, un, un, un conducteur de voiture, euh, donc euh, qui est VRP, je crois, et qui euh, double un camion. Et le camion ne supporte pas d'avoir été doublé. Et donc le reste du film, en fait, le camion pourchasse euh, le, la voiture et son conducteur dans le but de le tuer. Et donc c'est vraiment une chasse à l'homme, mais version bitume et grands espaces. Et, euh, et là, je me disais vraiment, mais alors... Euh, Bon, l'histoire minimaliste, euh, bien écrite, mais vraiment très simple, comment en faire un film Et comment en faire euh, vraiment un film qui va si bien marcher, qui va vraiment lancer sa carrière et, euh, et quand on voit comment il réalise ce film, quel, que, quels sont les choix qu'il qui opère pour, pour les plans, la variation de plans, le, la variation de rythme, là vraiment, c'est une maestria qui est incroyable. Et se dire que Spielberg est jeune, il est vraiment tout jeune il a de... souffrir de ma part mais je crois qu'il n'a même pas 30 ans quand il fait je, je crois qu'il qu a 25, 25, 26 ans euh, son premier je crois que son premier court métrage quasiment professionnel oui il a, il a cet âge là et je crois mais de mémoire il n'a pas encore 30 ans ou il a 28 il a 28 ouais. euh, ce serait bien revérifié mais euh, en tout cas sûr il n'a pas 30 ans et, euh, et de se dire qu'à cet âge là avec des moyens qui sont un peu un peu limité mais euh, de voir ce qu'elle capable de faire par rapport à d'autres à la même époque qui ont déjà beaucoup de moyens et ce qu'ils font là on se dit bon ok ce jeune homme il a clairement il est venu il est venu sur terre pour ça quoi. il a un destin et euh, il s'est incarné pour être un grand réalisateur et peut-être le plus grand et euh, et même d'ailleurs je renvoie à son premier euh, court métrage euh, professionnel en bling, qui deviendra plus tard le nom de sa société de, de production euh, en bling, donc a, pour le coup un film qui est entièrement écrit par spielberg et réalisé il avait euh, 10 000 dollars de budget, il a été financé par... Euh, je crois que c'est un opticien qui voulait un peu son séance cinéma. Euh, et donc il fait ce film-là. Donc l'histoire de deux, de, de deux autostoppeurs qui se rencontrent euh, au hasard sur une route et qui euh, vont, euh, vont cheminer ensemble jusqu'en Californie. Euh, et donc voilà, c'est un film qui est sans, sans parole. Donc euh, avec une musique, avec des rires, etc. Mais pas de, pas de dialogue. Et, euh, et là, pour le coup, il a, il a 24 ans, je crois. Et, euh, et là, c'est incroyable. Et alors on peut le voir sur Youtube, hein, dans, dans, un, dans une mauvaise qualité parce que c'est une VHS qui... Mais ouais, en tout cas, non mais ça mér... il y a au moins le mérite de le voir, et là quand on regarde ce film, on voit vraiment tout ce qui est Spielberg, toute sa patte. Avec des moyens qui n'étaient évidemment pas ceux qu'il a eu après, mais le choix des plans, le, le, le, les scènes, le rythme, tout est déjà là. Voilà, et ça c'est vraiment, on retrouve ça dans Duel. et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que ce court-métrage en se passe sur le bitume sur la route, et de elle se passe également sur le bitume sur la route. Donc il y a déjà cette filiation, et, euh, et c'est vraiment, vraiment, ça permet vraiment de comprendre, de voir comment Spielberg réussit déjà très tôt, avec peu de moyens, et comment déjà il impose en fait un style, et, euh, et son style est meilleur que bien des productions qui passent déjà sur le grand écran. Il y a un film que tu auras en tête de Spielberg que, qui est trop sous-coté selon toi euh, oui, bah, j'en ai même euh, plusieurs, mais celui auquel je pense immédiatement, c'est euh, euh, Sugarland Express, son deuxième film. Alors, sous-côté, je ne sais pas si c'est d'ailleurs le bon terme, peut-être qu'il est un peu oublié aujourd'hui, mm. mais, euh, alors, troisième film qui se passe encore sur la route, qui du coup est un road movie, et, euh, et qui est une histoire, ce qui est un peu euh, l'histoire de Bonnie and Clyde, version euh, plus moderne, mais qui, euh, ouais, pour moi, aurait le mérite d'être, euh, mériterait d'être euh, euh, réapprécié, rediffusé, Aujourd'hui, je pense qu'on le remet au cinéma, ça fait un carton. Euh, voilà, c'est un film qui, ouais, qui a été un peu oublié, et qui pourtant euh, mériterait ouais, d'être vraiment redécouvert. Et, euh, et bah, pareil, tout est... Alors là, du coup, il y a beaucoup plus de moyens déjà pour, euh, pour Steven Spielberg. Et euh, du coup, il s'en sert à bon escient. Et vraiment, le film est très très intéressant, euh, même dans l'étude des personnages et on retrouve hein, forcément hein, Spielberg il euh, y a eu beaucoup de, de psychologues qui ont, écrit, euh, qui ont écrit des bouquins sur euh, son univers avec justement euh, le syndrome un peu de Peter Pan hein, l'enfant qui, euh, qui ne veut pas grandir et donc il y a beaucoup ça dans les films de Spielberg c'est vraiment un univers euh, qui plaît à l'enfant et, euh, et donc déjà dans ce Land Express il y, y a vraiment ce, ce, bah, ces, ces deux jeunes gens qui fuient et qui, euh, qui ne veulent pas de ce monde qu'ils euh, qui, qui rejettent et donc qui, euh, qui vont jusqu'au bout de leur route quoi. C'est Spielberg qui donne envie un petit peu de réaliser du coup Oui, oui, oui. Ah ben bah bien sûr Et d'ailleurs c'est ce qui m'a toujours Dans tous mes films C'est ce qui m'a toujours fait euh, enrager C'est que euh, j'essayais de, Je m'inspirais beaucoup de ce qu'il faisait Et j'arrivais pas J'ai jamais su faire euh, aussi bien que lui Alors ce serait hyper prétentieux de dire Je fais aussi bien évidemment Mais ne serait-ce qu'approcher et, euh, et voilà Et je me disais toujours Waouh wow, c'est tellement beau ces plans C'est tellement, tellement bien la façon de faire Et parfois j'ai regardé des films Ou des scènes, des séquences Dix fois, 20 fois Des fois 50 fois Pour vraiment dire Mais, mais à quel moment il bouge à caméra, comment est-ce qu'il fait, euh, comment est-ce qu'il là il fait son plan, comment est-ce qu'il calcule et, euh, et, et de se dire, euh, et voilà, on essaye euh, d'imiter et on n'y arrive pas forcément. Et, euh, mais en tout cas, voilà, ça m'a donné ouais, beaucoup d'impulsion quand j'étais euh, plus jeune, quand je voulu faire mes premiers courts métrages pour me dire, enfin, euh, j'avais toujours en tête quoi. Et d'ailleurs, euh, j'avais toujours un, un petit Lego, donc à l'effigie de Spielberg, que je mets toujours dans ma poche lors des tournages, en me disant, voilà, c'était ma petite idole Spielberg, euh, c'était un peu mon, mon dieu quand, quand, je, quand je réalisais quoi. À quoi tu penses que Spielberg doit aujourd'hui le fait qu'il arrive à se renouveler Parce que réellement, c'est un de ses rares metteurs en scène. Tu citais Scorsese tout à l'heure, oui. mais qui est un très bon exemple également de cinéaste qui arrive à, à se renouveler malgré le fait qu'il vieillit. Comment tu, tu penses qu'il doit ça À quoi Alors, euh, bah c'est dur de répondre à cette question-là. Je pense qu'il y a vraiment une chose qu'on peut pas mesurer qui, qui est propre au talent. Euh, comme je disais tout à l'heure en plaisantant c'était son destin, il s'est incarné pour ça mais je pense qu'il y a vraiment euh, d'ailleurs dans tous les domaines, il y a des gens qui viennent vraiment euh, qui, ont eu, qui ont des vies dans un but précis et qui ont du coup des capacités euh, je sais pas si on prend par exemple les grands maîtres de la musique on pense à Mozart qui euh, composait des, des, des opéras quand il avait déjà 5 ans euh, il savait déjà euh, écrire la musique avant de savoir lire et écrire bon, c'est à dire qu'il y a quelque chose et je pense vraiment que Spielberg c'est un peu dans la même mesure c'est à dire que c'est ça fait partie de ces gens qui ont un talent euh, pur, brut, euh, qui bien sûr ont beaucoup travaillé pour, euh, pour en, en tirer vraiment la quintessence, mais euh, qui ont cette capacité oui, à, à, à durer dans le temps. Alors après je pense qu'il y, y a plein de choses à côté, je pense que c'est aussi, faut avoir une bonne hygiène de vie évidemment, il faut avoir une assise stable donc parmi ses amis, parmi ses proches, parmi sa propre famille parce que ça permet forcément de pas, puisqu'on sait que le cinéma c'est un milieu qui est quand même extrêmement destructeur hein, quand on n'est pas structuré et, euh, et encore plus à Hollywood, euh, donc il faut pouvoir avoir effectivement une assise importante et je pense qu'il a su construire ça et donc euh, en fait je pense qu'il a su rester simple dans sa façon de concevoir les films. C'est toujours un grand enfant, je pense. Donc en fait, il aime profondément faire des films, il aime, euh, il aime recevoir des projets, lire les projets, euh, travailler sur des projets, même s'il ne peut pas tout réaliser, donc il produit beaucoup. Et, euh, et je pense que ça, ça partit pour renouvellement. Ça veut dire que de ne pas se mettre la pression en disant, j'ai envie de réaliser ça, ça, ça et ça, mais tant pis, je vais juste le produire. Bah en fait, il a aussi du recul. Donc il peut, euh, il peut dire bah ça c'est un projet que j'aime beaucoup, voilà, je le produis, ça c'est un projet qui me touche particulièrement j'ai plutôt envie de, de le réaliser, ça veut pas dire qu'il le fera forcément parce qu'il a, il a beaucoup de projets en même temps mais donc en, en tout cas ça permet, il peut toucher à tout et puis euh, il peut vraiment choisir ce qu'il a envie de faire voilà et, euh, et je pense que quand vraiment quand un sujet lui parle personnellement bah, il, cho il choisit de, du coup de, de réaliser et ça permet aussi de se renouveler voilà après euh, le, son style à mon sens n'a pas changé ils réalisent toujours de la même façon, mais en même temps, euh, on ne va pas demander à un peintre de peindre différemment ou à un dessinateur de bande de dessine différemment. On peut toujours changer un peu deux, trois petites choses, un peu à un trait, mais, mais en vrai, euh, on fait toujours un peu pareil. Et euh, c'est vrai pour tout. Dans le sport, on ne va pas demander à un footballeur, un basketteur, de, de jouer, de changer de jeu. Donc, euh, on sait faire d'une certaine façon et on continue là-dedans. Mais par contre, après, ce sont les sujets qu'il choisit qui, eux, changent et qui, à chaque fois, du coup, se renouvellent. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une fois où Spielberg s'est vraiment planté Un film où vraiment il n'a pas réussi à toucher du bout du doigt ce qu'il arrive à toucher d'habitude Ouais, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Je pense à, euh, je pense à AI, donc, euh, le film de... Qui était un de, projet avorté euh, de, voilà, de Kubrick. de hein. Kubrick, et Kubrick voulait absolument que ce soit Spielberg qui le réalise. Et Spielberg du coup l'a fait, qui est une même une promesse un peu sur Lin mort hein, quelque part. Donc euh, il y avait une portée symbolique. Et c'est vrai que euh, ça n'a pas très bien marché. Le film a, a été plutôt un échec euh, en salle. Euh, les gens n'ont, je pense, n'ont pas vraiment, euh, moi le premier d'ailleurs, on hein, n'ont pas vraiment saisi. On a bien compris l'histoire et ce qu'il voulait dire, mais on n'a pas forcément été touchés. Et euh, voilà. Et donc je pense que oui, ça n'a pas été un, ça n'a pas été un, un gros succès. Et, euh, mais voilà, ça fait partie. Faire un film, c'est toujours faire des tentatives. Et donc on peut être euh, le plus grand et, euh, et avoir et avoir surfé de succès en succès. Bah, des fois, on fait des films. Euh, de, de factures un peu, un peu plus décevantes. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des mauvais films. Mais c'est. Puisqu'on peut regarder AI, on va se dire euh, non, non, mais tout est, les plans sont bien, tout est bien, tout est bien travaillé, mais la magie ne prend pas. Voilà. Et euh, bah, pour moi, euh, Pentagon Papers, c'était exactement ça. C'est que tout est bien, mais euh, chez moi, en tout cas, ça n'a pas pris. Euh, voilà. Donc il y a des fois des films qui, bah, c'est comme ça, ça ne fonctionne pas. Si tu devais conseiller aux gens un film pour découvrir Steven Spielberg, ça serait lequel Indiana Jones. Forcément ce serait le, le premier, hein, évidemment, le, le, les aventures de l'âge perdu. Euh, parce que d'abord c'est un film qui est très agréable à regarder. Enfin, c'est un film d'aventure, il y a beaucoup d'humour. Euh, en même temps il est très bien réalisé. il y a de... Alors forcément le film peut avoir un peu vieilli puisque c'est 1981, mais... Euh, euh, ou 84 81 je crois. Ouais j'ai un je petit... Mets doute, un doute, là. Ouais j'ai un petit... J'aurais vraiment dû réviser euh, toutes Su mes dates Su avant Moi je de... dirais 84 ou 82, mais euh, j'ai un doute. Et parce qu'en plus je, je confonds avec euh, l'Empire que... Contre-Attaque, ouais. euh, qui, euh, qui est de 81 je crois. Oui c'est ça. Ouais, et donc je crois que c'est 84 les euh, aventures ouais. de l'Arche Perdue. Comme c'est l'association avec... Euh, avec... Euh, euh, avec George Lucas, donc... Euh, Ouais je confonds entre les deux dates. Bon en tout cas voilà début euh, des années 80 et donc euh, le film au niveau des effets peut avoir un peu vieilli mais, euh, mais c'est léger, on se laisse prendre tout de suite par l'histoire, c'est très bien joué donc comme je l'ai dit c'est drôle, les plans sont vraiment très très bien construits, euh, c'est de la bande dessinée, c'est de la bande dessinée portée à l'écran et, et on sent vraiment que Spielberg se fait plaisir, que toute l'équipe se fait plaisir, que les acteurs se font ont plaisir aussi à incarner euh, leurs personnages et dans un tel décor, les décors en plus ont le mérite de changer à chaque fois, le final est euh, somptueux. Euh, donc voilà, je trouve que pour rentrer dans l'univers Spielberg, c'est euh, la façon euh, la plus sympathique, la plus drôle, la plus douce, la plus agréable. Ben c'est parfait. Bah j'espère que ceux qui ne connaissaient pas Steven Spielberg, bon, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, même si malheureusement oh, j'ai l'impression même... que... Plus le temps passe, plus les gens se désintéressent de Spielberg, malheureusement, avec l'échec dernier de West Side Story, c'est... Ouais, Je ne sais pas si c'est sa faute, si c'est la faute du projet, si c'est la faute de plein de choses, mais... Euh... En tout cas, voilà. J'espère que Pierre Emmanuel vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir Steven Spielberg. Je vais te remercier, Pierre Emmanuel. C'est moi qui te remercie, Valentin. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bah, merci d'être venu. Et de m'avoir permis de parler de Steven Spielberg. Ah, là, ça c'est parfait. Si en plus tu donnes envie aux gens de le redécouvrir ou de le regarder sous un nouvel œil, c'est le eh bien, plus ce important. Sera, euh, mission accomplie. Bon, là, c'est parfait et d'ici là bah, on va dire aux gens de continuer à voir des films parce que c'est bien de voir des films et on se retrouvera pour parler ici de réalisateurs avec d'autres invités bien évidemment bonne soirée à tous au revoir